Maligos c'est un bon perso, As du cas c'est plutôt un bon perso. Le problème c'est que Maligos on est dépendant quand même des tokens chatons, ce qu'on en a pas, et accessoirement Naga. Et As du cas on est dépendant des tokens, et là il n'y en a vraiment aucun. Enfin si, il y a Mousse pour As du Après Muta et Rokara c'est des persos tempo, j'aime pas du tout. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de chaton, le fait qu'il y ait vraiment très peu de tokens, me donne quand même envie de plutôt partir sur As plutôt que... Parce que Maligos, c'est vraiment une stratégie où on va rester dans les tavernes basses. Et là, c'est vraiment pas un setup où j'ai envie de rester dans le bas. Et ok. Mousse, bon. c'est super. Mousse, l'avantage, c'est que ça nous permet de faire tour 2 up, pouvoir, pou up, de Mousse, pouvoir. Comme si on avait un token finalement. Mousse, c'est un token qui ne marche pas sur une classique, mais qui, qui marche sur une 3 on 3. Salut, tout flambi. comment ça va Bon combat. Merci Bob, bon visionnage. Il euh, y a les morts vivants, il y a les pirates qui peuvent être chiants, les démons, Murloc, il n'y a pas LM, mais il y a Murloc. Ah, LM c'est chiant avec mettre des Réalités. De à je vais faire le final. Quel tour tu fais ton HP avec lui avec, avec le perso Bah je l'ai dit, je l'ai dit il y a une minute -ce que tu as écouté. Salut Fitch, comment ça va? Hello, hello. Donc, prochain tour, on va up évidemment. J'ai pas entendu. Ok. Euh... Bah, devine alors. C'est encore mieux. C'est encore mieux de pas savoir et d'essayer d'y de, arriver par soi-même. Essaye de deviner. C'est juste des maths, hein. C'est très... des maths pour enfants en plus, donc c'est pas très compliqué. Dur de vite se en ah mais faut pas l'aider, mais vous l'aidez, mais c'est trop facile. Si on se fait aider dans la vie, on n'y arrive jamais, hein faut jamais se faire aider faut toujours refuser l'aide enfin, à part si vraiment on n'y arrive pas du tout mais faut toujours essayer d'y arriver par soi même bah ouais mais vous trichez là <rire> on peut pas jouer ensemble hein, si vous si vous donnez les réponses à chaque fois je pensais que ça dépendait de ce que propose l'aubergiste bah écoute t'as sûrement la meilleure réponse de tout le chat t'as même une meilleure réponse que moi parce que moi j'allais te dire sur les, Au prochain tour je vends ça et je fais pouvoir Mais en soit ta réponse elle est encore meilleure Parce que tu as tout à fait raison si l a... L a... Normalement la taverne est à peu près correcte Mais si elle est vraiment dégueulasse Il faut vendre la créa et hop Donc ouais dans, en soit tu as raison Et 80% du temps tu vas le faire au prochain tour quand même Merci Tasman 29860. Merci pour le prime c'est gentil Et merci hashtag necro Merci beaucoup Merci, merci, Merci de votre aide En vrai, cette taverne elle me plaît pas des masses. Hein. Il y a que des tavernes 2. Je crois que je vais juste up là. Il y a rien qui fonctionne ensemble. Ça, ça fonctionne de rien. Euh, ça, ça va juste booster les démets. <rire> non, mais c'est Je la déteste cette taverne là. Ouais, on va up ici. Pas convaincu comme philosophie. Savoir chercher, c'est bien. Demander, ça peut être bien aussi. Genre dans mon taf, si j'ai pas la réponse, je vais pas chercher pendant des heures. Je vais demander, bien sûr. Mais tu vas d'abord chercher. Tu vas d'abord essayer. Si t'as pas la réponse, ça veut dire que tu sais que t'as pas la réponse et que tu peux pas l'avoir. Dans ce cas-là, oui, mais. Il a vraiment eu ça lui C'est vachement bien non Ah mais il a fait son pouvoir, waouh Ah ouais il a du rôle comme un fada. Ah ça c'est bien. Ça je dis oui monsieur. Là je dis oui monsieur. Ah là c'est strong hein. Bon, bah, c'est l'avantage de la taverne 4, c'est qu'il y a ça et ça. Mais à part ça et ça, il n'y a pas grand chose. Bon, quand il y a bête, il y a Savannah parfois. Après, Peggy, ça peut être pas mal. Hein. Ça, c'est un pirate. Le hein. problème, ouais, c'est qu'il n'y a pas de Murloc pour lui. Je sais pas trop. En vrai cette taverne me va. Ou bon, alors je commence à faire des rôles pour l'élise. Elle me va mais en fait elle me va pas tant. Dans ce cas, tu refuseras mon aide financière mensuelle, désormais, s'il faut refuser toute aide pour mieux progresser. Bah, en soi, si je pouvais euh, faire sans ton aide financière, je ferais sans. Hein. Malheureusement, je ne peux pas. Bah, elle est pas mal cette taverne, quand même, hein, avec ça. Elle me plaît, hein. En fait le fait d'avoir, c'est le fait d'avoir bras de l'Empire qui rend la, la chose intéressante mène à ici Ok pas mal hein Prochain on va up -roll. Moi un handicapé m'a demandé de l'aider à traverser la route je lui, dit, je lui ai dit de chercher le passage piéton Car c'est niveau c 1 <rire> Le passage piéton c'est niveau c 1 Ou traverser la route Bah ça dépend comment il est handicapé S'il est aveugle c'est quand même plus sympa de l'aider Après si c'est juste parce qu'il est euh... Si c'est un handicap style euh, il est muet Ah il peut se débrouiller par lui même quand même le gars Mais s'il peut pas du tout Ou alors c'est un troll, mais. C'est quand vous voulez. Pas mal, hein. J'aime bien, là, mon p'tit, ma petite texture, là. <rire> S'il est muet, il lui a pas demandé. Bah, en langage des signes. Faites pas chier. <rire> Ça oh, c'est pas mal hein. Heureusement qu'on a ce garçon hein. Là j'ai un peu peur mais en même temps euh, qu'est-ce que je vire pour quelques... Qu'est-ce que je mets Qu'est-ce que je vire pour qu'est-ce que je mets Pff. Leroy c'est un peu tôt non pour tour 7 n'est pas de mauvais hein franchement. Il y, la... y a de la stat. Euh... Avec des cartes qui ont des effets. J'ai vraiment envie d'attendre de voir la taverne si ce que je vais découvrir. Vous êtes toujours dans la course. Nice Ouais ça c'est ça Ça ça tient la baraque hein le bras Après c'est le bras de l'Empire hein. Pas de jeu le clodo hein. Ok ok Ça tient des Ça met des petites tartines à chaque fois en plus hein. Mine de rien euh, on a mis des coups de 10 Des coups de 12, des coups de 15 Et suite de Fibonacci là C'est gros, cool, hein Ah ouais, c'est... I know it En vrai il y a des bonnes cartes. C'est juste qu'il y en a un que je mange pas, mais je pense que c'est pas très grave. Je pense que c'est pas très grave parce que c'est vraiment des grosses cartes à manger. Bon, c'est ce que je voulais, hein. C'était ce gangropter. Hein. Là maintenant on a une vraie construction. Hein. C'est pour ça, ça c'est trop cool. Et au pire, euh, c'est deux pièces de perdu. Mais si on a contre. Si on a gangropter. Là, on avait une belle texture, une petite texture démon, mais vu qu'on était dans la, vu qu'on allait chercher un 6, c'était une vraie possibilité. Il ouais, y a une belle direction, là. Je l'ai un poil forcé, mais en vrai, j'avais vraiment la... je suis à 24. Une belle... je... Justement, je reviens sur cette texture, elle était pas mal, donc je pouvais vraiment faire des switches. Merci Juliant pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Greta, c'est Naga ou Jean-Michel, quoi. C'est pas mal Titus hein. Peut-être un peu tôt mais Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ça je le garde juste pour le prochain tour et ensuite je le virerai Voilà c'est un dernier coup d'Elise de... je, de je sais pas si je vais la garder pour scale C'est peut-être, c'est tentant en vrai J'avoue que c'est assez tentant C'est cool, on lui donne rien, lui. Alors, on lui donne vraiment pas grand-chose. Enfin, peut... C'est trop lent pour lui de partir sur une transition, là. C'est tentant de la garder, hein. Franchement, euh... peut-être qu'il faut virer le, le 6-4, maintenant. Vos ont tout donné... Ça, c'est important dans la compo. En oh, vrai, ouais, elles sont toutes importantes, ces cartes. Roll. Et roll. Vire. Je vire. Théotard. C'est pas mal Théotard avec Bull. Après Bull, Entour Looper et c'est tout quoi. Ça c'est un mecha. Un peu lent. Y a pas de naga pour lui. Ah, je pense qu'on va rester en démon. Provoque. Tasse de thé. Je vais faire le up. Bon on va te manger toi. Pas contre toi hein, mais. Ouais on va c'est trop dur de le virer il est trop fort lui quand même. On est que tour 10. Hein. Franchement, on est tour 10, encore 6 joueurs. Donc, je pense que c'est un bon move de up maintenant. On peut même prendre une mounted. On est boardlock, mais en fait, on peut virer héroïne, je pense. La question, c'est est-ce qu'on voudra des barons Le problème, c'est qu'il y a Murloc dans ce lobby. J'ai pas l'impression que mes adversaires. Ils sont pas. J'ai pas l'impression, pardon, qu'ils soient partis sur Murloc. Donc je me dis que peut-être prendre le baron ça peut être pas mal avec les entre Au pire je vais la, hein. la boule hein. la boule. Dommage de ne pas avoir d'Urzul hein, c'est un peu frustrant. Mais bon. Ah elle est belle cette taverne quoi. Ah je me tote à virer lui hein. de la stat, mais c'est un peu ledge quand même. Bon ça c'est cool avec ça. Celui-ci Celui ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. ça protège ça donne ça à la boule c'est voilà, pas trop mal hein. franchement on est que tout 11 on a une belle compo le problème c'est que ça ça, ça ça fait flipper quoi après il est pas doré son lardeur et je pense que l'adversaire va sauter ici mais ça c'est des compos qui sont flippantes parce que nous en fait notre scaling il est fort il est puissant il est efficace il est équilibré mais il est capé. Ça, c'est pas capé. Ça, ça peu monter des, des millions, quoi. Si le gars, je le laisse deux jours, Bah il arrive à un million de stats. Alors que moi, si tu me laisses deux jours, j'arriverai à 20 000. Mort vivant, zap, ça oh, c'est fort quand même. Il est là mais c'est trop tard. C'est pas totalement trop tard si on vire lui maintenant. Ça prend quand même beaucoup beaucoup de stats. Après on peut virer héroïne. Hein. En fait c'est bien avec le pouvoir s'il y a deux ou trois démons sur la ligne. Je pense qu'on arrive bientôt à la finale. Je vais le virer maintenant. Waouh Je suis Jésus. hein Waouh Merde oui <rire> Bah grave, elle est dans la main au moins. Faut mieux, <rire> Faut mieux faire ça que dépenser 3 gold pour rien. Au moins elle est dans la mini-mine. Je vais perdre quand même. Mais... L'Horman, bah c'est un jeu de réflexion, hein. pas StarCraft, hein. et heureusement. Là il y en a qu'un, ah non, il y en a deux en vrai, c'est ok. une pièce d'or de il a vite grossi quand même hein. on se le dise hein. c'est pas les échecs non plus bah aux échecs tu peux jouer rapidement hein, aussi tu parles en réflexion ah, C'est plus compliqué que les échecs, quand même, Battleground. Il y a moins d'ouvrages. Moins il y a d'ouvrages, plus c'est compliqué, non Pour moi, le poker était plus compliqué dans les années 2000 qu'en 2023. J'ai un peu peur, là. Ma compo, elle est trop belle, mais j'ai un peu peur. Oh, ça, c'est super. Ça, oh, c'est pas super. Bon, on a beaucoup de PV, quand même. Hein. Je pense que ça va le faire. Hein. Bon, c'est un peu... un peu limite, mais... Vamos! Le top 2, le top 2, le top 2, le top 2. Ah, J'ai sué quand même. <rire> ok, ok. Maintenant c'est top 1. À la vachette. Il y a des bonnes cartes à manger là. Ouais, il y a toujours des bonnes cartes à manger. Pfff. Pfff. Il existe plus de combinaisons possibles dans une partie d'échecs que d'atomes dans l'univers. Ah non mais. En valeur absolue, euh, les échecs, c'est le jeu.. le deuxième jeu le plus compliqué après le poker. Après.. Euh, moi, à partir du moment où il y a des ouvrages, euh, pour moi, c'est un jeu qui est plus facile, quoi. Tu peux plus facilement être correct que... sur Aux échecs que correct Battleground. Bon, bah, écoutez, euh, c'est relou. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ah c'est bien ça. On le tue pas mais... Enfin remarque si, si ça tape à droite. À droite ah Boum boum boum boum boum. Boum boum boum boum boum. Boum boum boum boum boum. Ah, yes. C'est bien pour la confiance avant le tournoi là.